Combien Donc, de coup, de vous descendez avec, avec elle. Euh, moi, je reste là jusqu'à la fin avec le fromage. Moi, mon troupeau, il est là. OK. <rire> euh, J'en fais 8 maintenant. 7. So this Ça commence à 14, et maintenant, 7 Et combien de, de vaches À Traire ouais. Alors, il y a 25 laitières et 11 erins. OK. Voilà. Ah, il y a beaucoup moins il n'y avait pas une centaine de têtes au début Ah, mais à traire Ah, à traire hein. oui, oui, oui, à traire, sinon il y a une centaine d'airains, hein, ouais, but... oui.